Le test polygraphique est-il légal La réponse courte est oui, à moins qu'il soit interdit. C'est-à-dire qu'il y a une loi qui empêche qu'il soit appliqué. Mais en général, le test polygraphique n'est pas légiféré tant qu'il n'y a pas un cadre législatif qui empêche son utilisation. Le seul pays que je connaisse qui ait une loi qui régule l'application du test polygraphique euh, est une loi qui a été votée aux états unis Et en plus, c'est une loi qui est seulement appliquée dans les ressources humaines des entreprises privées. Mais j'imagine que la question est de savoir si le test polygraphique est accepté dans les tribunaux. Et là, la réponse est un peu plus complexe parce qu'on a affaire à la justice. Et dans la justice, jamais rien n'est noir et blanc. Laissons de côté qu'il y ait différents types de juges, de systèmes judiciaires, d'organisations, fédérations qui peuvent être un peu plus ou moins en faveur de l'utilisation des tests du polygraphe. Je veux répondre à cette question du point de vue des droits fondamentaux d'une personne. Et c'est là où l'erreur de concept la plus fréquente est commise. C'est-à-dire les tests du polygraphe qui sont faits dans un environnement criminel ou légal le sont normalement par les personnes accusées. C'est-à-dire ces personnes les accusés se soumettent à des tests de polygraphe pour prouver leur innocence, surtout dans des cas où la principale preuve de l'accusation est un témoignage sans aucune, disons, preuve physique. Et ceci est important d'expliquer, parce que les constitutions des pays civilisés normalement offrent ou garantissent à l'accusé, aux citoyens, totale défense, pleine défense, et assistante judiciaire. Bien que le fardeau de, de, des preuves soit du côté de l'accusation, beaucoup de personnes accusées s'anticipent à l'accusation et apportent des preuves de leur innocence. Et un test polygraphique, peut-être une de ces preuves. Supprimer le droit à une personne de se défendre va contre ses droits fondam fondamentaux et devrait au moins être considéré par la justice. Et l'utilisation du test polygraphique pour accuser à une personne. Est-ce valable Est-ce légal Pourquoi pas La personne s'est soumise de façon volontaire au test. Dans la mesure où le test s'est déroulé en garantissant les droits fondamentaux de la personne et dans une procédure légale, pourquoi on n'utiliserait pas les informations obtenues durant le test du polygraphe pour pouvoir accuser une personne Il y a un certain manque d'informations, de connaissances, de la part de la société sur ce que c'est un test du polygraphe. Mais non seulement dans la société, même dans des, auprès des professionnels qui travaillent dans la justice, qui ne comprennent pas forcément ce qu'est un test du polygraphe et quel est l'objectif du test du polygraphe et quels sont les résultats qui peuvent être obtenus d'un test du polygraphe. Cependant, beaucoup d'autres pays ont appris, et surtout les professionnels de, qui travaillent dans la justice, ont appris à comprendre ce que le test du polygraphe peut faire pour eux. Et ils l'utilisent parce qu'ils ont compris que cet instrument peut leur aider à faire ou avoir une meilleure justice, à être plus juste dans leur opinion, dans leur travail dans leur avis professionnel. Donc, en résumé, si le test n'est pas illégal, il est légal. Il peut donc être utilisé chaque fois que les droits fondamentaux d'une personne sont assurés, sont tenus en considération. Et ça dépend de la situation et de l'interprétation du juge.